Salut tout le monde, je vous fais juste une petite vidéo rapide, un peu impromptue, juste pour vous dire qu'il va y avoir quelques nouveaux formats sur la chaîne. Je me suis dit que faire une vidéo tous les 2, 4, 6 mois, c'est un peu compliqué, et qu'aujourd'hui, les vulgarisateurs, les vulgarisatrices, ben bah voilà, on est un peu en questionnement sur comment est-ce qu'on peut faire pour toucher un maximum de, de personnes. Euh, la vulgarisation, c'est un peu compliqué, c'est pas un sujet facile et ça demande beaucoup de travail. Donc voilà, je vais essayer de faire des nouveaux formats, notamment des shorts. Mais qui dit short dit forcément euh, d'avoir des sujets très courts, très simplifiés. Donc euh, autant sur les gros formats, je peux me permettre d'aller vraiment pousser très loin. Mais là, vraiment, je vais essayer d'aller vers quelque chose de beaucoup plus simple, forcément. Donc ça va peut-être pas forcément vous correspondre, vous qui êtes habitué à des, des grosses vidéos, euh, et, euh, et si c'est ce que vous recherchez. Euh, mais moi, en tout cas, j'ai envie d'aller chercher d'autres euh, personnes, d'autres euh, publics, euh, pas forcément non plus les mêmes tranches d'âge. Donc vous allez peut-être un peu plus souvent voir des notifications de l'hydro mille-tête mais ça sera pas forcément euh, sur le même type de, de vidéo. alors je vais pas arrêter non plus les, les, les grosses vidéos euh, pour autant euh, c'est juste que bah il faut aussi euh, un peu euh, nourrir l'algorithme de, de youtube donc bah voilà je vais euh, essayer d'allier un peu des formats très très courts comme ça hein, des shorts d'une minute et puis des formats plus longs où, bah, du coup, je pourrais aller euh, euh, creuser un peu plus les, euh, les sujets. Il n'y aura pas forcément que de l'histoire dans les Shorts, je vais essayer d aussi d'aller euh, explorer euh, d'autres choses. Donc bah, si ça vous intéresse pas, il n'y a aucun problème, hein, vraiment aucun souci. Voilà, vous le regardez, vous la regardez pas, c'est pas grave, hein. moi je fais une tentative, comme euh, en fait à peu près tous les vulgarisateurs et vulgarisatrices, bah, on essaye des nouvelles choses. Donc bah voilà, c'est plutôt une expérimentation, en fait. Euh, essayez des nouveaux formats, essayez des nouvelles... Euh, euh, méthode pour aller toucher d'autres euh, publics, on va voir si ça marche, si ça marche pas, tant pis, tant mieux, euh, on, on verra bien, euh, en tout cas voilà, c'était juste pour vous prévenir que vous allez avoir euh, d'autres contenus et euh, d'autres formats, en ouais, espérant que ça vous plaise, que ça soit intéressant, que j'arrive à trouver un, un, un truc, parce que vraiment, vulgariser en une minute un sujet c'est un exercice compliqué mais ça me permettra en tout cas au moins d'aller euh, en parallèle de euh, de continuer à travailler sur des formats plus longs parce que c'est quand même là aussi où je moi je m'éclate à, à vulgariser voilà c'est tout alors si vous les voyez passer ces shorts n'hésitez pas à me dire dans les commentaires bah, si vous ça vous intéresse ou pas si c'est le type de format que, que, que vous recherchez ou pas et euh, et s'il a moyen peut-être de, de les améliorer hein. moi je suis Toujours en train de, de, de chercher à m'améliorer, donc vraiment, euh, n'hésitez pas à, à commenter ça. Et puis, bah, je vous retrouve bientôt pour euh, des nouveaux formats, qui soient courts ou qu'ils soient longs. A plus